Salie, Envolée Notre heure Écoute le doux bruit de cette heure que j'aime et qui passe et qui fuit et meurt en un poème Écoute ce doux bruit tranquille et passager des ailes de l'instant qui s'envole léger. Je crois que ma douleur n'est que celle d'un autre, et cette heure est à nous comme une chose nôtre. Car cette heure ne peut être à d'autres qu'à nous, avec son doux parfum et son glissement doux, elle est pareille à la chanson basse qui l'heure qui vient de la mer. Ah, retenir notre heure. Oh triste enchantement de se dire jamais je ne retrouverai cette heure que j'aimais.